Pour toi aussi, les potes, c'est super important, tu te vois investir à plusieurs, mais du coup, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quel statut choisir, SCI, Indivision, donc on parle de tout ça dans cette vidéo. Salut, c'est Damien, créateur du site Esprit Gagnant. Donc euh, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne moquer aucune des prochaines vidéos et rejoindre un groupe d'investisseurs rentables. Donc clique bien sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche qui va apparaître pour euh, ben, être prévenu de toutes les euh, prochaines sorties. Donc dans cette vidéo, voilà, on va voir un truc euh, qui est assez important. On pose souvent la question, j'étais dernièrement avec mon avocat et on en discutait. Tu veux investir à plusieurs Ok, c'est cool, mais quel statut choisir Donc principalement, soit c'est en nom propre, soit c'est en société. Donc on va schématiser, donc c'est en indivision ou en CI. Après bien évidemment en société, tu as d'autres possibilités, mais on va faire simple. Donc société civile immobilière ou indivision. Donc dans un cas, tu vas être en nom propre, ce qui, a de, ce qui peut avoir d'énormes avantages. Il y a une certaine légèreté administrative. Il y a beaucoup moins de choses à faire que, et de comptes à rendre que dans une société. Maintenant, le principal inconvénient, c'est que l'indivision est assez rigide par rapport au fait que si vous, hein, vous, vous pouvez être en indivision à, à trois personnes, donc il euh, y a toi, il y a Lucien et il y, euh, y a Thierry. Et il y a Lucien qui veut partir au bout de deux ans parce qu'en fait, il n'a plus envie d'investir, parce qu'il a rencontré une magnifique blonde aux yeux bleus. et Il veut partir vivre au Bahamas et il n'en a plus rien à faire des investissements immobiliers. Et là, c'est le drame parce que du coup, vous allez être obligé euh, de casser euh, l'indivision. En tout cas, ça va vous coûter relativement cher pour changer un petit peu la composition de l'indivision il va falloir d'une certaine manière malgré tout la casser donc c'est assez rigide maintenant tu es toujours avec, avec tes deux potes et tu as lucien toujours qui veut se casser avec sa belle blonde et là du coup vous êtes en société et si vous êtes en société il lui suffit d'une certaine manière de redonner ses parts puisque la société en fait c est, c est, il y aura un nombre de, de, de parts et de redonner ses parts ben, à vous à vous deux ou à une troisième personne que vous feriez rentrer et du coup bah, la société aurait en continuer à vivre parce que c'est la société personne morale qui, euh, qui vit et du coup les associés, les personnes qui, sont, euh, qui, la, compo les associés qui la composent, il y en a un qui s'en va, il revend ses parts. Donc après, il faut se mettre d'accord effectivement sur le prix. Mais ça, c'est à, à, à vous de, de regarder en bonne intelligence. Enfin, parce qu'il part que vous êtes fâché, juste qu'il a envie de faire autre chose. Et ça, il faut l'anticiper au début euh, de, de la relation. Et c'est cette souplesse-là que la société va te permettre par rapport à l'indivision. Maintenant, en nom propre, tu as aussi des, des gros avantages. Aujourd'hui, tu as un statut le loueur meublé euh, non professionnel que tu peux avoir quand tu es en indivision, quand tu es en nom propre et qui va te permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc Aujourd'hui, il est un peu sur la sellette ce, ce, ce, ce statut-là, mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne. Il risque de fonctionner encore quelques années, donc il y a encore de l'argent à se faire avec ce statut-là en nom propre. Il y a aussi une légèreté, c'est-à-dire voilà, tu prends un expert comptable, il te, fait, il te fait ta compta et tu dégages de l'argent tous les mois d'impôts relativement plus facilement que qu'en société où il est plus difficile de sortir de l'argent. Voilà, si tu es en déficit, ça va être difficile de remonter des dividendes et de se servir sur la société. Donc là, le, le sujet de la vidéo, c'était vraiment, bah, tu veux investir à plusieurs sans rentrer dans le détail de la comptabilité d'entre une société et en indivision, mais d'une manière générale, retiens quelque chose c'est que si tu veux investir à plusieurs, tu sais, aujourd'hui, vous êtes motivés tous ensemble. Mais tu sais pas, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, bah si vous serez toujours motivés, vous aurez toujours la même, la même envie d'investir ensemble. Et par rapport à ça, retiens que la société va te permettre beaucoup plus de souplesse euh, sans tout, euh, tout gâcher et tout devoir vendre euh, dans l'urgence. Hein, je te donne juste un exemple. Euh, là où tu as investi, tu as une excellente rentabilité, mais euh, ça a chuté de 20% au niveau de l'immobilier. Maintenant, tu te dois de, de revendre parce que tu n'as pas le choix, parce que tu as un, une des personnes dans la division qui, qui veut sortir. Euh, là, tu vas prendre une claque. Il hein. n'y a pas de pire que d'être forcé de vendre pendant, par exemple, une crise immobilière ou une baisse de l'immobilier. Maintenant, tu es en société, il te revend ses parts et toi, tu continues à euh, toucher des revenus locatifs et tu laisses passer, entre guillemets, euh, la, le tsunami de la crise immobilière. Là, tu es, es beaucoup mieux. Donc voilà, retiens à de cette vidéo que si tu as envie d'investir à plusieurs, première chose que je te conseille, c'est d'être sûr des personnes avec qui tu veux investir. Testez-vous, euh, soit sur un petit projet, soit euh, en vous mettant chacun voilà, des challenges. Par exemple, chacun a des choses à faire euh, pour mont monter à bien le projet. Mais tu vas voir ceux qui sont toujours à la traîne, celui qui ne va pas faire les choses ou si vous êtes vraiment tous les trois euh, exactement sur la même longueur d'onde, vous vous mettez un plan d'action et au bout de deux semaines, chacun a fait euh, a travaillé sur son dossier, a fait sa partie. Là, c'est quelque chose qui, qui peut marcher. Prends un peu de recul par rapport à ça et si vous voulez vraiment euh, vous mettre, euh, vous mettre en, euh, ensemble, euh, vous associer, je te conseille par rapport à ça, du coup, à le, de le faire en société. Ah, donc, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà associé avec des potes, avec des amis ou avec juste des connaissances investisseurs. Dans ces cas-là, quel statut? tu as choisi, bah mets lâche-toi, mets-moi des gros likes si tu as aimé cette vidéo. Moi, ça me permettra de faire connaître ma chaîne au plus grand nombre. Donc voilà, si tu n'as pas aimé cette vidéo, bah mets-moi des dislikes. Hein. Tu as, as le droit, s'il n'y a pas, pas de souci avec ça. Euh, Partage-la des amis investisseurs. Et surtout, bah, voilà, j'ai une formation gratuite sur l'investissement locatif pour t'apprendre à faire ton premier investissement locatif. Donc si tu n'as pas encore téléchargé cette formation gratuite, bah, tu peux la récupérer directement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email, et je te l'envoie de la foulée. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Si tu t'es abonné et que tu as bien cliqué sur la petite cloche, bah, tu vas recevoir toutes les notifications quand je vais publier. Alors, je publie très régulièrement des vidéos. Donc, on se retrouve du coup bah, à très bientôt. Entre temps, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin. Je te dis, porte-toi bien. Kiffe. Ciao, ciao